Coucou YouTube Petite game où on essaye la nouvelle arme qui vient de sortir. Honnêtement, elle est plutôt cool. Quoi de mieux que vous pour juger Bon visionnage. Bisous. Et abonnez-vous ah, Juste avant. Juste avant le gratte ici. Repérage des lieux. On va sauter Arsenal, les ultras. Je vais lancer tranquille, je garde la hauteur pour pouvoir utiliser mon lance-roquette si, euh, si besoin. Je sais pas pourquoi je sens que je vais bientôt devoir tirer avec. Hein. Apprécier ça les gars Ok il y a un autre gars Vous l'avez vu je l'ai vu Je prends un maximum d'infos sur lui J'ai toutes les infos J'ai tous les avantages J'ai gagné mon fight Si j'ai l'info sur le mec Où est-ce qu'il est, qu est Le mec ne peut pas gagner Tu comptes refaire un tribunal des bannis Ouais pourquoi pas les gars je pense qu'on va faire plusieurs trucs en live. Tant que Warzonzon, il n'y a pas trop d'actu, euh, on va s'amuser à faire d'autres trucs. On a bien raison. Ça te manque pas les, U les Uber Eats J'ai toujours kiffé la bouffe de ouf, tu vois. Limite, c'était un rêve pour moi de me dire, un jour dans ma vie, pendant un an, je pourrais commander des Uber Eats. Et euh, pour dire à quel point je kiffe la bouffe. Mais là, je suis tellement soulagé d'avoir de la bonne nourriture et tout. Genre, ça me manque pas du tout de manger un... Alors, un truc gras de ouf et tout, genre la bouffe de Cyril, elle me régale les gars. En plus, il y a plein de connaissances qui m'ont dit, ouais, chaud, ouais, ça se voit, t'as perdu un peu de poids et tout. Et je suis content parce que j'ai pas fait un pet de sport. Mais euh, pourtant, ça a perdu, tu vois. Ça fait longtemps que je pas fait ça. Ça fait longtemps, ça, chat. Hein. On n'a pas joué paralysante. Hein. Se level up en deux ans. Ah, merci, les gars, merci. Après, attention, hein. j'ai la meilleure commu derrière aussi. Hein. T'as embauché quand même personne dans la corps. Combien j'ai d'employés là J'en suis à, à 7 Allez go, on avance Il me semble que c'est la nouvelle arme, ça. La Vargo. La Vargo 57. Hum, je serais chaud de la tester. Comment s'appelle la chaîne secondaire Ch show La Show TV, frérot. Tu comptes faire du Call of Mobile si, si il me propose un beau billet, ouais, why not La passion, les gars. Se passe. Ça me dégoûte. Hein. quoi cette arme Tu vois ça Le mec qui arrive dans ton dos pour te backstab et qui, te fait, et qui malgré qu'il te craque s'échappe Je hais ce genre de personne Alors Quand même je les craque, tu peux au moins le tuer Le gameplay parabouclier, je l'ai tellement masterisé. Il ne peut rien m'arriver, je suis d'une tranquillité, c'est incroyable. J'ai plus qu'à masteriser le, le gameplay stimulant et je serai le roi du pétrole en vrai. Eh hey, ma puce, tu veux venir Viens si tu veux. Ouais, t'es bien, viens. Et on rappelle que M. Litchi, les gars, a passé le contrôle technique du veto avec une légère obésité. Certes, niveau santé, impeccable. Ça, c'est très très bonne nouvelle, les gars. Très très très bonne nouvelle. En plus, M. Litchi commence à sortir et tout. Je trouve le feeling de l'arme sympa. Le bruit est cool, la cadence est incroyable, elle bouge pas beaucoup. Je, je la valide aussi, j'aime beaucoup. Il a quel âge Litchi 5 ans. Mais je vous rappelle que pendant.. Oh, regardez la voiture qui coupe à travers la forêt pour me foncer dessus. Qu'est-ce que c'est Tu as un autographe ou quoi yes. je pas les passer, ça, hein Ils m'ont tiré à deux dessus il y a, il y a un, Regardez les gars Il y a un sniper à droite et il y a ce mec là à gauche Et alors Le français a chier On va aller ré récupérer l'arme les gars J'avais la route à traverser, je crois que je suis mort à cet arbre ah il y a déjà le sniper qui m'a repéré Ah il y a l'autre sniper qui m'a repéré aussi Je pense que le, stream... le sniper là-bas est un streamhack du premier streamac, hop, ça c'est le deuxième. Hop. Si tu reviens, tu es mort. On va attendre que le colis tombe. Dans mon bac, il y a personne qui vient. Là, on va peut-être intercepter des gens qui sortent de la gauche. Et puis, il, est -il Putain, quel enfoiré. <tousse> de... Ah Plus que 10. La victoire est à portée Facile. acheté un drone pour, euh, pour faire des images de ouf. Dis-toi que le truc est tellement ouf si je ne fais pas une autorisation d'utilisation de drone que je la télécharge comme quoi elle est acceptée avec un certain codage machin portant une certaine tranche de deux heures mais sinon je peux pas l'utiliser. Je suis obligé de faire des, des, des demandes d'autorisation pour tout à chaque fois que je le fais voler. Je suis pilote de drone si tu cherches à embaucher. Mais en fait à la base je pensais que n'importe qui pouvait s'amuser avec le drone tu vois. Alors je compte pas le faire voler en plein centre-ville tu vois mais dans des petites zones tranquilles. Il y a certaines zones, c'est safe, non Je sais pas. Je sais pas, mais euh, ils l'ont pas trouvé. Dis-toi qu'ils sont partis. Ils sont partis, des boules et smooth, frérot. Ils sont revenus au bout de deux heures en mode, on a pas réussi. Il a pas l'air mauvais, lui. hein, Je sais pas ce que t'en penses. Au pire, pas grave. Mais non parce que je peux pas le démarrer tu vois même si c'est euh, même si c'est pour un petit plan rapide juste pour une petite vidéo en fait genre euh, dans la vision que j'ai de, des vidéos youtube que j'aimerais vous montrer et tout genre euh, les vues de drone et tout c'est c'est important Ah c'est pour ça la story bébou qui a que le drone Ouais on, a trouvé, on est en train de trouver une solution alternative frérot Tu sais, je t'avais dit qu'il était bon, frérot. C'est dommage, hein. Regarde -ra ça, rate ça par quel rail il s'est fait tuer. Tu l'as vu avec son capteur cardiaque, ES ouais, C'est un les boules que j'aurais. Tu fais une super partie. Allez cache-toi. Mange merde. Ouais, je vais le tuer, vous en faites pas. Il a, il a un lance-roquette, un capteur cardiaque. Oh, mon dieu. C'est écrit que ce mec-là... Je, je vais te tirer dans les tibias, dans le genou, dans le pied, dans la bouche et dans la main. Tiens, tu es arrivé dans un sale état au paradis, mon frère. J'ai 7 euh, viewers, c'est le moment de leur passer le bonjour. J'ai plus de 15 drones à la maison, n'hésite pas si tu as besoin, je te texte sur Insta. Est-ce que tu peux DM Rockstar sur Insta si jamais il euh... DM-le euh, si jamais, peut-être s'il a besoin, comme ça il te répondra et tout, oui on sait jamais. Bon. Okay. C'est bon les gars. Ils sont morts sur leur rotation. C'était débiles. Dé bon, mais euh, petite victoire avec la nouvelle arme qui vient de sortir. Si ça, c'est pas incroyable